Seigneur, merci pour ta grâce Merci Père pour cette belle journée, Seigneur Père, nous ne pouvons pas achever ton œuvre sans toi, Seigneur, comme maître C'est pour ça, Père, ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur T'offrir l'offrande de nos, nos cœurs, Père Merci, Seigneur Jésus, tu m'as tant aimé Jésus, tu m'as tant aimé Comment ne pas te louer Comment ne pas t'exalter Comment ne pas t'adorer Comment ne pas... Jésus, tu m'as tant aimé Jésus, mon roi, tu m'as tant aimé Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas... Jésus, tu m'as tant aimé. Jésus, tu m'as tant aimé, comment ne pas t'adorer. Tu mérites comment de la vie, Seigneur. Tu mérites d'être élevé, élevé, Jésus. 16 tu me dis que tu m'aimes Mais c'est que tu viens moi pour moi Ephésiens 2, 13 Tu m'as rapproché de toi par ton sang Nous voulons offrir le front de le nos cœurs Parce que tu es Dieu Oh mon Jésus! Oh. Reçois nos acclamations, Père, reçois nos louanges, reçois l'expression de nos cœurs, Seigneur. Tu es digne, tu es digne d'être élevé, Jésus. Somme 103, 1. Matthieu 9, 13. 117, tu es le Dieu fidèle, oh mon Jésus oh. Jésus, tu m'as tant aimé oh Doudou d'amour et... tu m'as tant aimé Comment ne pas t'adorer Comment ne pas comment, comment ne pas t'exalter comment, comment, comment ne pas, comment ne pas... Oh, mon Jésus, oh Tu mérites la louange. la louange, la l'adoration Jésus. Oh Yahweh, Père, nous nous soumettons à toi Seigneur. Tu règnes, Père. Tu règnes, Seigneur. Oh Dieu de gloire. des l'état de nos cœurs, Seigneur. Tu es digne Jésus.